Alors moi, de mon côté, quand, quand je pense à la diversité culturelle, euh, je pense surtout à une, aux travaux que je fais sur la, la diversité linguistique, bon, qui est une partie intégrante de la, de la diversité euh, culturelle. Et euh, les textes internationaux, que ce soit d'ailleurs ceux de l'Organisation internationale du travail, ou, ou plus récemment ceux de l'UNESCO, euh, sont des textes un peu contradictoires dans la mesure où je crois que le, le vrai problème quand on parle de diversité linguistique, c'est que cette diversité-là euh, est très problématique. Au cours du 20 XXe siècle, tous les gens qui travaillent sur les, les langues dites minoritaires, moi que j'appelle langues minorisées, puisqu'elles sont en situation de domination euh, dans la plupart des, des États ou des pays où elles sont pratiquées, eh bien, cette diversité euh, linguistique s'est considérablement euh, réduite. Euh, et je crois que c'est un phénomène qui s'est considérablement euh, accéléré au cours du XXe siècle, justement avec les moyens de communication. Alors quel peut être, euh, ou quels peuvent être les effets, notamment par exemple du, de la Convention de l'UNESCO, comme d'autres textes, hein, y compris des textes plus précis, comme par exemple la la charte européenne sur les langues minoritaires et régionales qui a été signée en 1992 en Europe, je suis un peu perplexe. Que je pense que la situation, est, et quand on parle de diversité culturelle, les langues du monde sont dans une beaucoup de langues du monde sont dans une situation de danger extrême, de grande vulnérabilité. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Par exemple, le fait que 96% des langues du monde soient parlées par 4% de la population dans, dans, dans le monde, euh, ce, ou ce qu'avance un linguiste français, Claude Agège, qui dit que tous les ans, 25 langues disparaissent. Donc il y a eu un phénomène de, de, de, de grande réduction drastique de, de ces langues-là, qui sont dans des, dans des situations d'extrême vulnérabilité. L'UNESCO, d'ailleurs, produit un, un rapport euh, qui s'intitule, euh, euh, un rapport qui produit tous les quatre ans, euh, sur euh, s'appelle l'Atlas des langues en danger. Donc je crois que c'est une, une particularité, les, la, la diversité linguistique, dans le cadre de la diversité culturelle, est un sous-domaine très problématique, puisque je ne suis pas sûr que l'on puisse parler de diversité linguistique au XXIe siècle. Alors, toujours pour rester dans la thématique de cette sous-catégorie qui concerne la, la diversité linguistique, Alors il y a effectivement des rapports, je crois, tout à fait intéressants euh, sur, avec le secteur audiovisuel. Euh, ça joue un rôle bien évidemment important dans la, re la revitalisation des langues. Euh, ça joue aussi un rôle de, qui consiste à donner une visibilité aux gens qui parlent ces langues-là. Euh, et donc dans ce contexte-là, euh, évidemment, ça ne suffit pas. On, on dit souvent que pour qu'une langue reprenne euh, vie, il faut qu'elle soit pratiquée dans dans l'espace public de façon générale, c'est que ce soit aussi une langue qui euh, apparaisse dans le domaine de l'administration, dans, euh, dans le domaine politique, les, les, la représentation dans les assemblées politiques par exemple, bien évidemment dans le secteur de l'éducation. Mais c'est vrai que euh, je crois que l'incidence positive, euh, c'est euh, peut-être le fait d'obliger, on va dire, un certain nombre de pays à mettre en place des, des politiques audiovisuelles, ne serait-ce que dans le secteur de la télévision publique ou de la radio, pour que cette diversité linguistique-là puisse s'exprimer. Donc cela existe déjà, parfois de manière marginale. En général, les, les pays qui sont toujours cités en exemple, ce sont des pays comme l'Espagne avec le... Les, les, les, le, comment, les, les politiques d'autonomie de, de, euh, ou le, la Grande-Bretagne avec les, les politiques de dévolution qui ont donc permis un accès plus grand de, des langues minorisées euh, dans, euh, dans, le, dans le secteur audiovisuel. Alors bon, voilà, moi je ne sais pas si on peut euh, dire que c'est suffisant mais euh, c'est vrai que... Euh, ce, ce, ce rapport existe dans un certain nombre de pays, ce rapport se développe avec, il faut être très clair, des différences importantes entre le secteur de la radio par exemple, qui est un, un média euh, facilement, euh, euh, facile à mettre en œuvre d'un point de vue technique, d'un point de vue euh, économique aussi, ce sont des, des coûts de production relativement euh, modestes alors qu'à la télévision, la question des contenus est une question beaucoup plus problématique quand on sait finalement ce que coûte une grille de programmation, et notamment quand il s'agit de toucher la fameuse dimension linguistique. Alors donc, quand on parle de, de diversité culturelle, Là, je parlais plus spécifiquement de diversité linguistique, mais pour moi, les deux sont liés. Parce que c'est vrai qu'à travers la langue, c'est une vision du monde, c'est des, des pratiques culturelles, c'est des imaginaires, etc. Donc, je ne dissocie pas les deux. Mais euh, s'il fallait euh, voir les, les limites, finalement, à, à l'expression de la diversité euh, linguistique, euh, je, je, je crois qu'elles sont, euh, qu sont euh, contenues dans euh, ce que l'on appelle les industries culturelles, qui par définition n'aiment pas les marchés de niche. Et la, la, la, la, le grand problème avec euh, les, tout, tout le secteur audiovisuel, lorsqu'il s'agit d'exprimer, de, on va dire... Euh, euh, une vision culturelle dans une, dans une langue qui est une langue minorisée c'est évidemment la, la taille du marché euh, l'obligation de faire quelque chose que n'aiment pas du tout les industries culturelles à savoir euh, rajouter des sous-titrages ou faire du doublage donc on est typiquement dans des, dans des marchés de niche euh, je, je, je pense que c'est la la la, le problème majeur et justement ce qui justifie que se mettent en place au-delà des, des, des préconisations d'institutions comme l'UNESCO ou du Conseil de l'Europe des dispositifs particuliers pour on va dire accompagner ces marchés de niche par des systèmes de doublage, par des systèmes de, de sous-titrage qui puissent leur permettre de circuler dans des, euh, on va dire, dans, des, euh, dans des systèmes audiovisuels un peu plus larges, à travers des catalogues, euh, de pouvoir être distribués dans d'autres chaînes de télévision, euh, dans le domaine cinématographique, de pouvoir euh, sortir aussi des, des cadres régionaux ou nationaux. Donc pour moi je crois que c'est la, la, la, la, la limite majeure finalement euh, qui euh, empêche peut-être euh, de produire plus que cela ne, ne se fait dans, dans des langues qui sont des langues minorisées.